Je suis et pas je suis tout seul. Et un jour, tu seras avec nous. Et le monde est sera c'est Et le monde ne sera qu'un. Et si en va. Et tu, et tu, et tu te hein? Et tu, et tu, et tu, et vers l'entrée. Et on et tu, et tu, et tu, et tu, ne voulait rien dire. Mentalité d'améliorer. Et d'améliorer. Héroïne à Nisarda, Katharina Segurana. Allez, adieu dans ce mien pour moi. Voilà. Les arrivats, t'es un déca, ou un gars, j'aime maïdaïs à la bride, à j'adrénaté, t'es un déçu d'eau, et de moi, à t'en d'about, t'en dépré, y'a des combats, là, et du coup, sur la peste, t'es fière, regarde à l'avant, ce n'est pas le premier orage, t'es fière. Merci, et merci aussi, donc, à tous ceux qui me suivent.